Bonsoir, euh, merci euh, d'être euh, nombreux pour euh, nous écouter ce soir autour de cette thématique. Merci pour cette introduction euh, qui résume parfaitement bien la situation des, des négociations euh, sur le climat en tout état de cause. Euh, donc effectivement on va essayer de comprendre ce soir si la blockchain est capable d'aider à sauver le climat. Donc j'appelle à me rejoindre sur scène pour en débattre Primavera de Philippi. Lorena Fierre, Pascal Jean, Faustine Gema et Julien Tchernia. Euh, je, je tiens à souligner, ça n'a rien à voir avec le sujet, mais que depuis une dizaine d'années que j'anime des tables rondes, je crois que c'est la première fois qu'on est en énorme majorité, plus de filles, femmes que d'hommes. Que voilà. Donc, Vous allez tâcher d'être à la hauteur de la situation, hein, Julien. Je ne faudra pas vous mettre la pression, mais quand même. Euh, voilà. Alors, effectivement, euh, je ne suis pas sûr <rire> qu'on va non plus essayer de décrire dans les détails ce qu'est la blockchain. Je pense qu'il y a quelques personnes autour de la table qui seraient capables de le faire. Moi pas. Euh, par ailleurs, je pense que vous êtes une audience assez avertie. Euh, je, je profite de, avant d'entrer dans le, dans le vif du sujet pour vous dire if uh, some among you. Uh, « Don't speak French, because we are going to speak French, because we're all French or French speakers. Uh, »« You can have headsets uh, to get translations, but I think that will be fine. »« I wanted to say that before we start. » Donc je repasse en français. Uh, donc la blockchain, je pense que c'est un sujet que vous, qui vous, que vous êtes particulièrement uh, averti sur la question, très nettement au-dessus du niveau français moyen parce que euh, c'est effectivement quelque chose qui porte euh, des potentialités de désintermédiation, mais de véritable désintermédiation, on a parlé d'ubérisation, d'Uber, etc. Donc je pense que pour toutes ces raisons, ne serait-ce que pour ces raisons, c'est quelque chose qui, qui vous est relativement familier. Euh, on parle beaucoup de blockchain de plus en plus, euh, et surtout dans les secteurs, comme vous savez, de la finance et de la banque. Euh, mais on commence aussi à en parler dans le secteur de l'énergie et là euh, ça commence à avoir un lien plus direct avec le, avec le climat mais ça n'est pas la seule euh, application possible dans les thématiques qui ont un rapport avec le climat il y a d'autres euh, types d'applications qui vont être développées ce soir euh, notamment pour tout ce qui concerne euh, la mobilité durable mais aussi euh, les échanges de crédit carbone enfin, tout ça va être expliqué bien mieux par euh, les intervenants et euh, il y a également d'autres enjeux liés aux objectifs de développement durable qui peuvent aussi être facilités par la blockchain, mais je pense qu'on n'aura pas, pas vraiment le temps de les, de les aborder ce soir. Bon, la question qui se pose quand même, c'est. Euh, enfin, il y a deux questions <rire> qui se posent c'est d'une part en termes de rapidité d'application, est-ce que euh, la blockchain va, avoir, va se développer suffisamment rapidement, entrer dans les mœurs, euh, devenir mainstream en, en bon français euh, suffisamment rapidement pour euh, pouvoir jouer réellement un rôle par rapport à l'urgence climatique euh, à laquelle on fait face et un sujet qu'on abordera en fin de table ronde mais je tiens quand même à le préciser tout de suite on ne peut pas faire l'économie si on parle d'un sujet blockchain and climate change d'évoquer euh, la consommation énergétique de la blockchain en elle-même qui est un véritable sujet qui est souvent laissé un peu de côté parce que pour certaines applications c'est pas le sujet mais enfin, pour le climat, c'est quand même un peu le sujet. Donc, voilà, c'est une question qu'on qu posera. Alors, euh, aussi pour dresser le, le cadre, euh, comme vous le savez, la thématique de ce Air Fest, c'est euh, les villes, Cities of the World un Unite, et celle de cette journée en particulier, c'est sur les, les réseaux de, de villes, euh, même si ce n'est pas euh, toujours complètement euh, lié avec le sujet blockchain and climate change, dans la mesure du possible, on va essayer quand même de faire le lien avec le rôle que euh, jouent les villes ou qu'elles pourraient jouer ou qu'elles devraient jouer sur ces thématiques-là. Alors je vais déjà passer euh, la parole pour commencer à Pascal Jean. Je ne vous ai pas présenté ni les uns ni les autres. Donc Pascal Jean, vous êtes associé chez Price Waterhouse Coopers, en charge de l'énergie. Je vous laisse à chacun d'entre vous le soin de préciser si je mets des choses importantes dans vos présentations. Donc, est-ce que justement vous pouvez nous dresser un panorama de l'utilisation de la blockchain dans l'énergie, s'il vous plaît Alors, merci Dominique pour cette introduction. Je pense que vous avez commencé par la ville et l'introduction de la blockchain dans le monde de l'énergie. Ça a commencé avec le projet Brooklyn, dont tout le monde a entendu parler, qui était une communauté en fait, d'échange entre des producteurs locaux d'énergie. Et des consommateurs. Les échanges étaient faits par la blockchain. C'est un projet qui a, été, qui a maintenant plus d'un an. C'est vrai qu'au sein du cabinet, depuis cette date, on suit régulièrement tous les développements, étant nous-mêmes impliqués, dans la blockchain, dans le secteur de l'énergie. Alors pourquoi la blockchain aujourd'hui se développe dans le secteur de l'énergie Parce qu on sait qu'elle est déjà très présente dans le secteur des services financiers. D'une part parce qu'effectivement, il faut trouver un contexte dans lequel... On a beaucoup de données qui sont échangées entre beaucoup d'acteurs, euh, dans lequel on a des intermédiaires qui font des vérifications, dans lequel on a besoin de traçabilité, d'une certaine forme de sécurisation, et d'autre part, euh, dans lequel euh, il y a effectivement ce qu'on appelle des transactions, c'est-à-dire des échanges d'informations, de données et donc d'énergie. C'est pour ça que ça se développe particulièrement dans le secteur de l'énergie. À travers l'étude que nous faisons et tout le suivi des applications que, que nous pouvons voir dans le secteur de l'énergie sur la blockchain. Aujourd'hui, on voit quatre principaux euh, axes de développement. Le premier, c'est tout ce qui concerne en fait, la traçabilité euh, des opérations, hein, que ce soit euh, typiquement euh, les certificats, donc tout ce qui est tenu de registre en fait, de certificats d'électricité verte ou de CO2, tout ce qui est euh, certification euh, autour de euh, l'origine de l'électricité. Est-ce que c'est l'électricité, par exemple, produite à partir d'électricité euh, renouvelable. Donc un exemple, aujourd'hui, l'OFGEN, qui est le régulateur euh, en Angleterre, travaille euh, avec les blockchains pour réduire euh, les temps de, euh, de, de changement de fournisseurs entre les différents acteurs euh, du secteur de l'énergie en Angleterre. Le deuxième grand secteur, j'en ai parlé dans l'introduction, c'est évidemment tout ce qui concerne le développement des énergies community c'est-à-dire de, des transactions et des échanges euh, entre euh, des producteurs locaux et des consommateurs locaux. Donc on voit émerger avec énormément de projets, que ce soit à la maille d'une ville ou que ce soit, comme on le voit avec le projet aujourd'hui Enerchaine à la maille même d'un standard euh, au niveau euh, de l'Europe. Et enfin, le dernier euh, élément qu'on voit développer, et là, on rejoint directement euh, la ville durable, c'est tout ce qui concerne euh, la mobilité électrique. On voit, par exemple, avec le projet euh, dans lequel Innoji est impliqué en Allemagne euh, de « Share and, and Charge », la blockchain appliquée en appui au développement de la mobilité électrique et du véhicule électrique. Bien évidemment, comme ça a été dit en introduction, ce n'est pas la technologie qui permet de développer le véhicule électrique, mais c'est une technologie qui permet effectivement un développement plus rapide. Merci Pascal pour ce, ce panorama d'utilisation de blockchain dans l'énergie. Euh, Julien Tchernia, donc vous êtes cofondateur de Techwater vous allez nous expliquer brièvement ce qu'est Equator et, euh, et puis bah, quel est votre modèle et comment, enfin, quel rapport, quel lien avec justement la blockchain dans le modèle d'Equator. Merci. Merci Dominique, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Donc j'ai la chance d'être le seul homme, donc d'avoir mon micro pour moi tout seul, je vais pouvoir intervenir toute la, toute, toute, euh, pendant toute la conférence. Et donc, je suis le, le cofondateur d'une jeune société qui a à peine plus d'un an et nous sommes fournisseurs d'énergie, euh, électricité renouvelable et euh, biométhane pour tous les Français. On ne fait pas encore hors de la France. Euh, et donc, euh, euh, ben, notre objectif, c'est de, euh, de développer un modèle de fournisseur qu'on qualifie d'énergie d'après. Et dans l'énergie d'après, il y a plusieurs euh, aspects. Il y en a un qui est important euh, ce soir, c'est l'énergie choisie. Le modèle classique, quand vous achetez votre énergie chez un fournisseur, c'est que c'est lui qui choisit à quel producteur il va donner son argent. D'ailleurs, souvent, c'est lui-même. Si vous prenez en France EDF, EDF est un producteur, il vous vend de l'énergie et il vous vend son énergie. Nous, on estime que si chacun pouvait faire sa transition énergétique, elle serait faite en six mois. Les gens savent ce qu'ils préfèrent. Ils veulent du vert, ils veulent du moins cher, ils veulent du local. Et donc, c'est à nous de leur apporter cette solution-là. Et donc la première solution la plus simple, ça a été de présélectionner des, des producteurs et de permettre aux clients de choisir dans son offre à quel producteur ils voulaient donner son argent. Et puis on a découvert le SolarCoin, qui est une Bitcoin, donc blockchain, qui a été créée par la fondation SolarCoin, qui est une fondation américaine, et qui est une fondation qui offre des SolarCoin à chaque, pour chaque mégawattheure heure produit par des panneaux solaires. Et donc, nous, on a décidé d'être le premier fournisseur à accepter les SolarCoin en moyen de paiement. Euh, C'est-à-dire que. C'est le premier en France Au monde. Au monde Au monde, oui, on est tout fiers. Euh, donc, le premier au monde, et. Euh, c'est pas depuis très longtemps, ça fait le 1er mars. Et c'est pas énorme, on a eu trois transactions. Une de 4 euros et deux de 100 euros. Donc, euh, on, voilà, c'est le début, merci. Mais donc, ce qui est important, c'est de comprendre que ces personnes-là. Euh, ont de l'électricité et nous garantissons comme une plateforme qu'ils auront bien de l'énergie chez eux, mais par contre, une partie de leur facture, c'est eux qui ont décidé à qui ils allaient donner leur argent. Et ça, pour un fournisseur qui euh, historiquement euh, est producteur, c'est le cas de, de tous les fournisseurs historiques, c'est vertigineux, c'est-à-dire est-ce euh, que euh, je vais donner le choix à mes clients euh, de, euh, de donner l'argent au, euh, au fermier qui a mis des panneaux solaires sur, sur, sur sa grange à côté de chez moi ou à la centrale de Fessenheim, ben, si vous avez le choix, je, je pense que je connais votre réponse. En tous les cas, pour 97% de, de l'assistance. Donc l'idée, elle est là. Euh, c'est le début. Hein, Aujourd'hui, ce n'est pas du tout technique ce qu'on fait. C'est finalement, d'un point de vue technique, pour nous, c'est accepter une autre monnaie, tout simplement. Mais dans l'esprit, euh, ça va assez loin. Il hein, y, y a encore beaucoup de chemin pour arriver au bout, puisqu'on voudrait même que ça valide un transfert d'énergie. Pour l'instant, ça ne valide qu'un transfert d'argent. Et donc, on, on commence à discuter avec euh, l'organisme qui gère euh, le, le réseau haute tension en France, qui s'appelle RTE, pour euh, aller dans ce sens-là. Merci, Julien. Euh, Lorena, alors vous êtes, euh, oui, je sais, vous êtes coordinatrice de l'International Platform for Insetting. Donc, je pense qu'il va falloir que vous nous expliquiez quand même de quoi il s'agit et quelle en est la vocation. Comment est-ce que la blockchain euh, aide à son, à son fonctionnement Et je vous poserai des questions, euh, je pense qu'il faut d'abord que vous expliquiez euh, ce que c'est que cette plateforme. Bonsoir à tous. Euh, donc, l'International Platform for In-Setting... Oui. Okay. <rire> je vous propose d'abréger ça en IPI, je pense que ce sera un petit peu plus rapide à dire. Euh, en fait, c'est un mouvement d'entreprise qui euh, vise à promouvoir le concept d'In-Setting et à aider les entreprises à mettre en place ce type d'initiative. Donc euh, pour, Déjà peu... setting, à mon avis, Exactement, pour remettre un petit peu dans le contexte, l'insetting en fait c'est une approche qui, euh, qui, qui dit qu'une entreprise si elle veut baisser son empreinte socio-environnementale, elle a tout intérêt à mettre en place des projets dans ses filières avec ses fournisseurs ou en tout cas dans sa chaîne de valeur pour générer un maximum d'impact pour les différentes parties prenantes de cette chaîne de valeur et également tirer un maximum de bénéfices elle-même, par exemple sur la qualité de ses produits, dans sa relation avec les fournisseurs ou enfin son empreinte carbone. Et donc cette plateforme qui a été, qui a été créée en 2014 par un entrepreneur social qui s'appelle Tristan Lecomte et trois entreprises, on a Accor Hotel, Nespresso et Chanel, euh, voilà, regroupe différents acteurs comme des entreprises, mais également des organismes certificateurs, des, euh, des euh, corps scientifiques comme Altelia, Carbon4 ou de South Pole, et enfin des opérateurs de projets comme pur projet, qui vont ensemble en fait euh, analyser quels sont les problèmes que les entreprises rencontrent dans leurs filières d'un point de vue socio-environnemental et échanger des best practices, des méthodologies pour que chacun en fait puisse s'inspirer et mettre en place lui-même des initiatives au sein de ses filières. Et ce qu'on se rend compte quand on essaie de mettre en place des initiatives socio-environnementales, quand on est une entreprise, c'est qu'on fait face en fait à une crise de confiance de la part du public ou des différentes parties prenantes. Est-ce que c'est du greenwashing Est-ce que Nespresso a réellement planté des arbres avec ses caféiculteurs Et quand on a entendu parler de la blockchain, on s'est rendu compte qu'on pouvait vraiment utiliser cet outil pour justement recréer cette confiance et encourager les entreprises à s'engager dans des démarches vertueuses. L'idée qu'on a eue c'était d'avoir un registre, c'est-à-dire une plateforme sur Internet euh, qui est en open source, donc n'importe quel public peut venir voir, où les entreprises vont euh, enregistrer en, avec un bloc justement leurs engagements, donc par exemple leur empreinte euh, carbone, avec également les initiatives qu'elles ont mises en place et euh, les impacts espérés ou observés. Euh, L'idée, en fait, qu'on a trouvée intéressante, c'est que du coup, ça permet vraiment de, euh, euh, de transmettre ces claims, ces engagements, mais de manière vraiment traçable et de manière permanente et infalsifiable. Alors pourquoi traçable Si, par exemple, on prend l'exemple de Nespresso, si Nespresso dit « Ok, j'ai calculé mon empreinte carbone, euh, elle est de temps, euh, j'ai euh, financé ma coopérative de café de euh, X milliers d'euros et ils ont planté tant d'arbres ». Euh, Nespresso a sa clé de validation pour venir enregistrer euh, son claim sur le registre après on va avoir par exemple euh, la coopérative de fermiers qui va elle aussi avoir sa clé de validation et qui va pouvoir dire oui j'ai en effet reçu cette euh, somme d'argent et nous avons effectivement planté ces arbres là et enfin on va avoir EcoCert euh, le certificateur des crédits carbone qui va dire je suis allé sur le terrain et en effet ce projet a bien généré euh, l'impact euh, euh, euh, mentionné mais c'est aussi une façon justement d'abaisser le coût de la certification par rapport à ce que pratiquent les grands certificateurs internationaux, et donc peut-être d'engager plus d'entreprises à, à, à prendre ce genre d'engagement C'est vrai qu'aujourd'hui, euh, les principaux impacts qui sont quantifiés, ça reste quand même le carbone, parce que les méthodologies sont, euh, sont développées, elles le sont beaucoup moins pour l'empreinte eau ou l'empreinte biodiversité. Donc là, en effet, si par exemple, euh, en fait avec le registre, il fait office de tiers de confiance on n'a pas forcément besoin de faire appel à des banques de crédit carbone telles qu'elles existent aujourd'hui et qui en effet ont un coût par enregistrement euh, de crédit et, euh, et par... Euh, comment dire euh, en fait, c'est une banque de crédit carbone et à chaque fois qu'on retient des crédits, on doit payer une certaine somme. Donc c'est vrai que quand on, qu on pense beaucoup, on se, retrouve à, <rire> on se retrouve à payer des sommes assez importantes. Après, pour ce qui est de la certification elle-même, je pense que Faustine, Guémard et Inuc auront des choses plus poussées à, dire à ce sujet. Mais en tout cas, euh, l'idée, voilà, c'est que euh, le registre avec la blockchain est pas moins inviolables qu'une banque de crédit carbone et donc en effet on n'aurait pas nécessairement besoin de passer euh, par, euh, par ces banques-là puisque tous les acteurs de la chaîne de valeur pourront certifier qu'en effet euh, le projet a en effet euh, généré les bénéfices. Merci beaucoup. Et eh bien justement on va demander maintenant à Faustine euh, de nous décrire l'activité de la start-up que vous avez cofondée j'imagine euh, qui s'appelle, on dit, INUC INUC. INUC. Inuk. Euh, et dans laquelle euh, à la fois la compensation et la blockchain euh, ont un rôle à jouer. Nous vous écoutons. Bonjour à tous. Euh, INUC, c'est en fait une application qui permet aux particuliers de compenser leurs émissions carbone du quotidien euh, grâce à la blockchain. Donc euh, le vrai apport de la blockchain ici, c'est qu'il ouvre le marché de, des crédits carbone à la fois aux petits producteurs solaires et aux particuliers qui n'ont pas accès aujourd'hui ou de manière très compliquée. Donc euh, la blockchain nous permet, euh, d'une part, en suivant le flux des, euh, de production de petits producteurs solaires, de générer des crédits carbone de manière euh, automatique, transparente euh, et complètement euh, traçable et sécurisée. Et euh, également de les mettre à disposition, euh, comme le serait, euh, alors on n'utilise pas Bitcoin, mais comme le serait un Bitcoin, euh, des, euh, des utilisateurs de manière euh, transparente et sécurisée. Donc euh, là, le vrai apport pour nous, c'est que, euh, « Demain matin, euh, si vous prenez un taxi pour les jeunes sais -vous, en vous proposant de payer 10 centimes de plus, vous pouvez compenser les émissions liées à ce trajet euh, et vous savez exactement où va votre argent, comment, pourquoi. Euh, » Donc il euh, y a tout cet aspect de restauration de la confiance dans les crédits carbone qui est aujourd'hui beaucoup perdu. Euh, on en a déjà parlé, euh, les crédits carbone c'est un sujet qui n'est pas très populaire. Euh, donc l'idée c'est de remettre de la transparence dans tout, dans tout le processus. Très ah bien, merci. De toute façon, j'espère avoir le temps de faire un deuxième, un deuxième tour de table. Et donc, je vais donne, donner la parole à Pripa Vera, euh, précisément sur cette question. Enfin, déjà, d'une façon générale, comment est-ce que vous réagissez à ces différentes euh, expériences Et euh, notamment en termes de confiance et de restauration de la confiance, est-ce que ça vous semble de nature euh, Est-ce que ça va être suffisant pour donner confiance en particulier dans, sur des terrains où il y a eu des problèmes par le passé, typiquement euh, crédit carbone. Oui, euh, donc bah, je me présente peut-être. Ah oui, excusez-moi, pour... présentez-vous. Euh... Tout le monde vous connaît, c'est pour ça. Vous êtes la star ici, <rire> j'ai vu ça tout à l'heure. Tout le monde vous salue, mais vous avez quand même le droit de vous présenter. Oui. Ben, bah, enfin, je suis donc je suis chercheuse et en fait, ma recherche c'est surtout sur les aspects juridiques et régulatoires donc de la technologie blockchain et euh, j'ai commencé à m'intéresser aux questions de l'énergie euh, ben, par, par intérêt personnel en fait, mais aussi parce que j'ai travaillé avec des personnes qui, qui s'occupent de ces questions. Et euh, je trouve que, comme, comme toutes les applications blockchain, il y, a, il y a évidemment beaucoup de hype, et il faut quand même un petit peu aussi calmer les eaux. Quand, quand j'entends je, quand les personnes qui disent que le, le blockchain va, va révolutionner tout, Sauve et va sauver le là, climat, c'est un peu un problème. Par contre, c'est très intéressant d'identifier quels sont les, les points clés sur lequel effectivement cette te cette technologie elle peut avoir un impact et je pense que on peut le on peut le diviser et je pense qu'il les présentations elles ont illustré un peu les trois points euh, le premier c'est vraiment donc en tant qu'un registre et donc là bah, ça, ça ça rejoint le le insetting c'est-à-dire que euh, les entreprises elles peuvent en fait en utilisant la blockchain enregistrer au niveau de la procédure de de, de toute la chaîne d'approvisionnement etc ils peuvent le, ils peuvent qualifier en fait d'une certaine façon leur, euh, leurs échanges et donc de, sans avoir besoin d'avoir un auditing ex post. Donc normalement, comment ce qui se passe, c'est qu'il y a un auditeur qui va voir, qui va contrôler effectivement que ce que l'entreprise a déclaré, c'est correct. Par le simple fait que toutes les opérations ont été enregistrées à chaque étape sur la blockchain, ça permet en fait de faire un audit en real time et en fin de compte, il n'y a plus besoin de il n'y a plus besoin de surveiller ce que les entreprises elles font, puisqu'il suffit de regarder la blockchain qui fait effet de preuve et qui va donc montrer à quel moment donné est-ce qu'une activité a été faite, et euh, éventuellement d'avoir des systèmes, que ça, ça peut être des systèmes de certification, mais de, de, de différents systèmes de valeur, on peut dire, qui vont tout simplement regarder la blockchain et évaluer quelle est, par exemple, l'empreinte énergétique de ces, de ces entreprises selon des, des activités qui ont été faites. Euh, la deuxième, je pense que c'est tout ce qui est le trading, en fait. Donc, euh, c'est euh, que ce soit pour les, les, les, les crédits carbone, euh, Renewable Energy Certificate, etc. Donc, c'est l'idée d'utiliser la blockchain pour faciliter des transactions pair à pair hein, qui, normalement, doivent passer par des systèmes et bureaucratiques et qui peuvent finalement en fait se faire tout simplement de façon automatisée sur la blockchain et donc il y a toutes les initiatives notamment donc Transactive Grid, euh, SolarCoin, Power Ledger donc il y a énormément d'initiatives qui sont en train d'émerger qui créent en fait cette couche qui est une couche artificielle donc c'est complètement déconnecté avec vraiment le, le transfert de l'électricité se fait toujours par la par la grille euh, traditionnelle mais le, le paiement fait à selon donc sur sur la blockchain, c'est-à-dire qu'on va quand même payer pour l'électricité, mais on va payer un surplus pour euh, donc financer certains projets auxquels on on, auxquels on donne plus d'importance. Et enfin, il y a tout le discours donc de, de tout ce qui est donc les smart grids et les micro grids. Et donc là, il y a enfin c'est alors que l'infrastructure devient de plus en plus décentralisée, euh, la question c'est comment est-ce qu'on peut implémenter une un système de gouvernance lui-même qui soit qui sont en ligne en fait avec l'infrastructure et donc d'un côté c'est euh, dans les situations donc euh, moi j'ai travaillé personnellement avec un projet qui, est, euh, qui était pour l'Afrique c'est à dire euh, là où il y a effectivement des microgrilles qui sont en train de se créer et il n'existe pas encore un opérateur qui, qui tout simplement parce que c'est pas rentable il y, a, il y a un opérateur qui, qui n'est pas encore arrivé sur l'espace la, la question extrêmement complexe, c'est comment est-ce qu'on peut moduler la, la consommation énergétique. Donc normalement, lorsqu'on est dans un, dans un système centralisé, on a l'opérateur qui va gérer et qui va injecter plus ou moins d'électricité à selon donc de la consommation. Euh, lorsqu'on est dans des microgrids, en fait, il faut moduler. Et euh, lorsqu'on est dans un système décentralisé, il faut essayer de moduler avec un système qui est lui-même de gouvernance décentralisée. Et donc là, il y a le, la, la possibilité d'utiliser les smart contracts qui pourraient faire ça. Et je pense le, le niveau Peut-être qui est connecté avec ça, mais qui n'est pas encore été exploré, mais je pense qu'il va devoir être intéressant. C'est que, alors que de plus en plus de personnes commencent à installer leur propre panneau solaire, euh, en fait, il y a beaucoup de discussions qui se font est comment est-ce qu'on va ubériser. Euh, le, le, le système énergétique, mais d'une certaine façon, en fait, on ne en fait, veut pas vraiment l'ubériser. L'ubériser, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs individus qui vont fournir de l'énergie euh, renouvelable de façon décentralisée, mais le système de gouvernance va être géré de façon centralisée. Et c'est là que la blockchain, en fait, elle permet... Donc, de, de décentraliser la gouvernance même, de façon à avoir, en fait, pas un Uber, mais au contraire, une, une structure décentralisée qui est elle-même gouvernée par, euh, par un modèle décentralisé. Merci pour euh, ces explications. Euh, Pascal Jean, comment est-ce que vous réagissez au, à ce que vient d'expliquer euh, Primavera Est-ce que c'est des choses qui font écho à certaines expériences que vous voyez Est-ce que c'est des questions qui se posent euh, Et est-ce que ça peut être... Euh, euh, dans quelle mesure ça peut favoriser un déploiement rapide ou au contraire euh, un peu quand même euh, laborieux de, de la blockchain dans les différents cas Alors, de figure Je partage tout à fait ce que, ce que vous avez dit, hein, notamment sur euh, effectivement l'apport de la blockchain sur espèces de certification dont on a parlé qui sont extrêmement importants. Et je pense que euh, si on veut parler du, du climat, effectivement, le, le CO2, il y a eu beaucoup de sujets de fraude. Et effectivement, cette question de est-ce que la blockchain peut apporter cette sécurisation, cette transparence et cette traçabilité recherchée pour un certain nombre de transactions, euh, oui, je pense que là, c'est clairement quelque chose que, que l'on voit. Euh, le deuxième sujet que vous avez évoqué, c'est tout à fait le, le trading, hein, et tout ce qui est le développement de ce qu'on appelle les énergies community, que nous, on voit beaucoup, euh, effectivement, se faire, à différentes échelles, hein, je, je le reprécise, c'est-à-dire soit des échelles extrêmement grandes, soit des petites échelles, comme vous l'avez dit, et effectivement, le, le sujet qui arrive immédiatement quand on euh, développe ce type d'échange d'électricité sur une maille locale, c'est effectivement l'équilibrage du réseau que vous avez tout à fait bien euh, évoqué, à savoir qu'à un moment donné, euh, quand on fait euh, de, de l'électricité, de la vente d'électricité, que ce soit sur un microgrid ou que ce soit d'ailleurs euh, même euh, sur une autoconsommation, à un moment donné, il faut équilibrer euh, la production et euh, la consommation. Et ça, ça nécessite effectivement des technologies un petit peu sophistiquées qui doivent se mettre en place. Voilà, donc je partage tout à fait ce qui a été dit. On dirait un petit mot après, si vous voulez, sur la mobilité, qui est un sujet... Oui, bah, allez-y, en allez-y. Euh, effectivement, la mobilité, euh, Donc, vous avez vous avez évoqué très brièvement... Voilà. Donc, effectivement, c'est un autre domaine dans lequel on voit se développer euh, la blockchain. Alors, pour le coup, c'est pas du tout euh, sur l'infrastructure en elle-même, puisque euh, la, la blockchain n'intervient pas sur euh, la borne en elle-même, qui reste à développer comme toute infrastructure de l'énergie. En revanche, ce qui est compliqué euh, dans euh, le développement de la mobilité électrique c'est de passer d'un fournisseur à un autre. Donc, c'est la forme de ce qu'on appelle le roaming. C'est-à-dire, si vous voulez aller, par exemple, d'un véhicule électrique de la Suisse jusqu'à la Finlande en passant par la France, aujourd'hui, c'est compliqué d de pouvoir payer simplement avec des cartes de prépaiement en fait, de l'électricité sur ces bornes. Pour recharger les véhicules. Donc, effectivement, aujourd'hui, il y a beaucoup de projets, notamment, je l'ai dit, en Allemagne, qui travaille beaucoup sur ces sujets-là, hein, puisque c'est une des clés pour le développement du véhicule électrique et donc une clé pour euh, effectivement le développement de l'industrie automobile en Allemagne. Et donc on voit beaucoup de projets de ce type-là pour permettre justement ce type de roaming euh, et donc de paiement, quel que soit euh, finalement le fournisseur derrière euh, d'électricité. Et alors est-ce que vous pensez que ça c'est vraiment, parce que c'est compliqué, déjà parce qu'il n'y en a pas en fait, des infrastructures de recharge, enfin, il y en a quand même très peu, est-ce que vous pensez que ce type de choses ça peut casser cette espèce de cercle vicieux dont on entend parler depuis des années, pas assez d'infrastructures, donc euh, manque de confiance des, des automobilistes, donc pas assez de véhicules, donc pas assez d'infrastructures parce que c'est pas rentable, bon maintenant il paraît qu'en 2040 on sera tous en véhicule électrique, mais en attendant alors, Je pense pas que ce soit le seul levier, mais je pense que c'en est un. Très clairement, on s'en est un. Si on résout la problématique des roomings, ça change beaucoup la façon dont on peut financer les infrastructures. Donc, oui, c'est un, un levier important. Mais ce pas le seul. Hein. Les projets que vous voyez se développer, ils vont prendre corps, se déployer vraiment C'est des pilotes ou ça, ça peut être quelque chose d'envergure alors, je partage le point qu'a qu dit euh, madame, à savoir qu'effectivement aujourd'hui euh, dans la blockchain il y a un effet de hype et on est quand même aujourd'hui sur principalement ce que j'appelle des pilotes, c'est-à-dire des expérimentations. Tout l'enjeu c'est de passer à l'échelle, c'est-à-dire réellement euh, d'arriver euh, à avoir des projets qui soient dans une maille industrielle, là on n'y est pas encore. Donc aujourd'hui sur la mobilité électrique, ce qu'on est en train de commencer c'est ce qu'on appelle les concepts, donc développer les concepts et on va commencer en fait les pilotes. Maintenant, on n'est pas encore en train de déployer un projet industriel avec des bornes et qui permettent ce roaming sur la blockchain. Mais ça peut venir assez vite. Nous, ce qu'on voit, c'est quand même que depuis un an, il y a quand même un foisonnement de, de, je dirais, de, de projets dans le secteur de l'énergie avec la blockchain, mais aussi avec beaucoup de nouvelles technologies autres. Et donc, effectivement, je pense qu'il y aura beaucoup de choses qui vont émerger dans les années à venir. Merci, euh, Julien. À votre avis, euh, quelles sont les potent potentialités d'une généralisation de la blockchain dans l'énergie Vous pensez que ça peut aller vite enfin, Je ne parle pas uniquement via les solar coins, mais d'une façon un peu plus générale. Euh, et qu'est-ce que ça pourrait avoir comme conséquence sur les différents types d'acteurs en place aujourd'hui Alors, le, la vitesse de déploiement. On va revenir aux deux sujets que vous avez évoqués, enfin aux sujets que vous avez évoqués chacune d'entre vous. C'est le déséquilibre et l'équilibre, donc la gestion de l'équilibre du réseau électrique. Aujourd'hui, nous fournisseurs, nous avons le droit d'acheter de l'énergie auprès de producteurs. Et ces producteurs vont nous donner ce qu'on appelle dans le jargon une NEB, notification d'échange de blocs, qu'on va donner aux C'est poétique la blockchain, non hein C'est poétique la blockchain. Voilà, non mais ça c'est pas de la blockchain, c'est ce qui se passe actuellement. Et nous, nous avons la licence pour recevoir cette NEB, et nous la présentons à l'administration centrale, qui en France s'appelle RTE, qui va ainsi vérifier que oui, on a bien acheté de l'énergie auprès de quelqu'un qui, oui, l'a bien produit, et non, elle n'a pas été comptée deux fois, et donc euh, ensuite faire l'équilibre et le déséquilibre pour les gens qui se trompent. Et euh, ça, c'est le fonctionnement. Donc ça impose des acteurs euh, qui ont une compétence et un droit d'entrée de très élevé. Et euh, la première étape de la grande généralisation, euh, ce sera qu'on euh, puisse substituer un système de blockchain euh, au NEB actuel. Et c'est le sujet qu'on a lancé avec RTE euh, en France, donc ils ont l'air intéressés. Après, on se dit que ce n'est pas une petite start-up RTE et qu'il faudra plusieurs années avant que euh, tout ça arrive à se faire. Par contre, euh, on a reçu un écho très très euh, positif de leur part. Une fois que ce sera fait, il n'y aura plus de limites. Aujourd'hui, la limite, c'est la disponibilité de, de la blockchain euh, qui est issue de la production, puisque comme Primavera le disait, en fait, c'est quelque chose qui vient au-dessus de la rémunération classique. Donc, finalement, c'est très peu valorisé en termes monétaires par rapport à, au coût de l'énergie et donc, il faut produire énormément, énormément d'énergie pour pouvoir en, en acheter euh, euh, au prix classique chez nous. Je ne sais pas si je suis clair là dessus et, euh, et, et par contre, dès que la blockchain vaut, sera utile pour faire l'équilibre, euh, ben là, je pense que les modèles euh, actuels de producteurs vont euh, devoir se réadapter très vite. Et que le mode de production hyper centralisé où on ne laisse pas la possibilité au client de faire son choix euh, devra. Euh, ben, de, il faut, faut qu'ils s'adapte ou ils vont tomber de haut. Quoi. Même, même Nicolas Hulot, hier, dans la présentation de son plan climat, a parlé de cette appétence du consommateur pour choisir sa... l'électricité, en l'occurrence, qu'il consommait. Enfin, il a même dit que les gens voulaient consommer l'électricité qu'ils produisaient eux-mêmes. En référence il nous a à l'autoconfocation. Non, ah mince. je ne vais pas vous décevoir, mais bon, il ne l'a cité personne. Bon, alors je me retourne vers vous, Justine, parce que vous aussi, avec votre principe, les consommateurs, enfin, les, vos clients, vos, les usagers de l'application, ont la possibilité de choisir euh, des fournisseurs d'électricité solaire. Euh, et du coup, en fait, euh, votre système, ça dégage euh, finalement une nouvelle voie de financement pour euh, cette électricité solaire, peut-être pour des petits acteurs alors qu'on voit que c'est un marché qui se concentre pas mal en ce moment et qui a une tendance à la... de nouveau, c'est les gros qui mettent la main sur les plus petites entreprises. Alors absolument, d'une part, ça permet pour nos premiers partenaires solaires d'acquérir un revenu supplémentaire sur leur centrale existantes, parce qu'actuellement ils ne sont pas en mesure de valoriser leur crédit carbone en raison des coûts de certification qui sont énormes et de la complexité de l'accès au marché. Euh, ça nous permet aussi euh, de dégager une nouvelle source de financement pour de nouveaux projets solaires. Euh, on vise en fait à terme à nous-mêmes construire et opérer nos propres centrales, euh, notamment euh, pour avoir aussi la sécurité de l'investissement et de, de pouvoir choisir nos investissements. Donc euh, là où ça rejoint le thème qu'on aborde aujourd'hui, celui de la ville, c'est qu'on pense fondamentalement que euh, le solaire peut revenir en ville aussi. C'est moins rentable que des grands projets, mais ça reste rentable. Et, euh, et les citoyens qui compensent leurs émissions ont le droit à une ville plus verte euh, également, donc à avoir la production plus près d'eux euh, et ils peuvent la choisir. Donc c'est vraiment sécuriser ces deux aspects-là euh, qui est important pour nous. Et aujourd'hui, comment ça se passe euh, si je compense euh, via votre application euh, Est-ce que je choisis mon producteur d'électricité ou c'est vous qui garantissez que c'est tel ou euh, tel profil de producteur Aujourd'hui... Euh non, parce qu'on n'en a qu'un seul partenaire. Ouais. Donc, euh, Et il y a plusieurs phase... centrales, le cas échéant euh, bien... On commence, bah, on est Vous êtes dans la phase euh, tout... de test, oui, donc, ça, ouais. euh, donc on commence ouais. avec une seule centrale de notre partenaire. Donc euh, euh, alors, on sait où la centrale est, combien a été produit, exactement à quoi ça correspond, ça c'est vraiment la transparence la, la plus, euh, euh, plus transparente possible. Pardon. Mais euh, c'est vrai qu'à terme, quand on aura diversifié nos partenariats, on n'a pas vocation à en faire non plus trop parce qu'on peut garder justement cet aspect sécurité et c'est important de ne pas se disperser. Mais oui, le, le consommateur, enfin, l'acheteur de nos crédits carbone pourra décider d'où vient son crédit. D'accord. Alors Lorena, euh, concernant euh, le vos, vos clients, on peut dire ça comme ça, c'est des clients dans le cadre de la plateforme, ce sont des, des membres. Les membres. Bon, alors, quel, bon, vous avez cité plusieurs entreprises qui en étaient membres, euh, et donc elles-mêmes, en fait, peuvent proposer à leurs propres clients, pour le coup, euh, consommateurs euh, finaux, de euh, faire une forme de compensation par, par leur intermédiaire. C'est pas encore ce qu'on a, qu a défini avec eux. C'est vrai que là, pour l'instant, même le registre, on a une, comment dire, une étape encore de design. Donc on a eu une première version qui a été développée par notre développeur Play It Open l'année dernière. Et là, on est en train d'affiner la V2 avec une interface qui est beaucoup plus fine et qui permet vraiment à la personne qui va venir voir sur le site de filtrer par entreprise, par impact, etc. Mais c'est vrai que là, on est encore vraiment axé sur... Euh, la maîtrise de l'entreprise sur sa filière, parce qu'aujourd'hui il y a encore un grand enjeu sur la traçabilité. Mais quelles, quelles sont les motivations des entreprises en fait qui vous rejoignent Est-ce qu'il n'y a pas quand même euh, comme euh, finalité, de, je, je, bah, on pourrait le terme de greenwashing, parce que précisément grâce à la blockchain, ça, ça ne sera pas du greenwashing, mais en tout cas euh, de se faire euh, bien voir euh, sur le plan environnemental de leurs consommateurs, de leurs clients. Euh, et comment euh, est-ce que c'est possible d'expliquer le principe de la blockchain à l'ensemble des parties prenantes, et notamment au consommateur final Parce On a déjà du mal ici, euh, mais alors, euh, moi si je vais acheter mon café euh, en supermarché, ça va être quand même difficile de me dire, ah bah c'est bon, ils utilisent la blockchain, donc je suis sûr qu'ils ont bien planté euh, 3 millions d'arbres, ou que sais-je encore alors euh, déjà pour la première question, pourquoi les entreprises qui nous ont rejoints sont convaincues par l'insetting C'est que contrairement en au fait, financement d'un projet euh, environnemental ou disons carbone qui est à l'extérieur de ces filières, le fait d'internaliser euh, le développement de ces activités... Euh, et donc euh, les bénéfices qui en, qui en sont générés à l'intérieur de, de ces filières, en fait, ça permet d'en bénéficier directement dans le sens où, euh, si par exemple je suis une entreprise qui, fait du, qui vend du cacao ou des produits à base de cacao, euh, le fait de faire par exemple de la, un, un projet d'agroforesterie à l'intérieur de mes filières, donc par exemple replanter des arbres à l'intérieur de mes filières, euh, c'est pas seulement en, en termes d'image, c'est que vraiment aujourd'hui on a des, des cultures qui sont très vulnérables et très impactés par, les, par le changement climatique. Et le fait de mettre en place des projets socio-environnementaux à l'intérieur, ça permet de les rendre plus résilientes. Donc, par exemple, planter des arbres dans les cultures de cacao, ça permet non seulement de diversifier les revenus des producteurs, mais surtout d'offrir de l'ombre de l'humidité à ces cultures qui, normalement, n'ont pas à être en système monoculturaux. Donc, à une époque où, en fait, les filières de matières premières sont très affectées par les aléas du changement climatique, mettre en place des projets dans ses propres filières permet à l'entreprise de sécuriser ses approvisionnements sur le long terme. Donc, en effet, c'est sûr, il y a toujours euh, cette bonne image qu'on se donne, mais le plus souvent, les entreprises qui nous ont rejoints ne communiquent pas nécessairement encore sur ces projets et euh, attendent déjà en fait de constater les bénéfices réels sur la qualité et la quantité de leurs produits et leurs relations avec les fournisseurs. Et euh, concernant du coup comment en effet bah, communiquer sur cela auprès des euh, auprès des consommateurs, c'est vrai que c'est encore <rire> une question en question mark <rire> dans le sens où euh, ce n'est pas un sujet qui est forcément très très évident à, comment dire, à, à communiquer. Donc là, pour le moment, on est plus euh, comment dire sur euh, la mise en confiance ouais, de, de, des services écosystémiques, mais l'idée, ce serait peut-être à terme d'avoir vraiment une traçabilité sur le produit et pas seulement sur le service, et donc de pouvoir, en effet, euh, euh, par exemple, sur un, un produit, pouvoir étiqueter, donc, ce euh, poisson vient de tel... Euh, de tel océan a été euh, pêché par tel bateau, tel... On jour, a déjà etc. un peu ce genre de claims. Il y a hein. des tests Mais, ouais, qui ont commencé ouais. être, Je ne sais pas euh, euh, s'ils sont ouais. fondés sur des blockchains, là, ceux dont je parle. Et euh, du coup, ils suscitent la méfiance quand même du consommateur. Il y, y a en effet, je crois, un développeur qui s'appelle Provenance qui a fait un test sur justement les, euh, les fruits de mer. D'accord. Alors, euh, Julien, tout à l'heure, vous avez évoqué euh, vos discussions avec RTE pour finalement euh, faire monter la, la valeur du Solar Coins. Euh, bon, peut-être si vous voulez redire un mot là-dessus, expliquer en, co comment ça, fait ça ferait monter la valeur. Et puis c'est une question que je voudrais poser un peu plus généralement sur les crypto-monnaies. Est-ce que c'est un sujet cette valeur euh, Combien ça vaut en euros, en dollars, etc. Ou est-ce que c'est des monnaies qui doivent rester euh, enfin, voilà, en circuit fermé d'une certaine manière Alors bon, évidemment pour l'électricité c'est un peu particulier. Oui, ben déjà pour nous, ça a une valeur, puisqu'on est payé avec ça et qu'ensuite il faut payer les employés et l'énergie qu'on a, qu'on a Ils acheté. Ils veulent pas SolarCoins, vos employés, non? Et non, euh, on n'a pas encore essayé, en fait. <rire> c'est une <rire> stock options, SolarCoins. Lundi, je vais les proposer. Non, ça va être un peu dur. Euh, non, le, euh, la valeur, pour, rentrer pour dans le détail, la, la valeur tout simplement d'un SolarCoin aujourd'hui, c'est environ 20 cents. Donc si vous produisez 1 MWh d'énergie de, avec des panneaux solaires, vous gagnez un SolarCoin qui vaut 20 cents. Et euh, quand vous achetez 1 MWh, TTC en France, chez nous, c'est 135 euros. Donc euh, si vous faites 5 x 135, ça fait 535, 600, on doit être à, euh, 640 euh, SolarCoin, donc 640 MWh pour pouvoir payer 1 MWh euh, d'électricité réelle. Puisque pour l'instant, on est comme euh, Primavera disait, que sur du virtuel et que sur de, de, de l'échange d'argent et de, et de décider à qui je paye en direct, mais pas du tout d'échange d'énergie. Le jour où ça vaudra échange d'énergie, ça voudra dire que euh, nous, comme fournisseurs, nous n'aurons pas besoin d'acheter le mégawatt euh, qui nous est payé en SolarCoin. Et donc tout de suite, le SolarCoin prendra en plus la valeur de l'énergie euh, qui est euh, celle dont, dont je parlais tout à l'heure. Et donc euh, ben on aura un MWh produit égale un MW vendu, ce qui sera euh, une révolution. Alors les, les, les crypto-monnaies en général, il faut toujours leur trouver un équivalent, enfin, c'est une question peut-être très très bête de ma part, et en tout cas très néophyte, mais euh, quel, quel est l'enjeu en fait de, de, de cette, du, du taux de change, on va dire, d'une crypto monnaie oui, donc en fait, ça dépend, de, ça dépend de la structure, de comment la crypto-monnaie est faite. Donc euh, aujourd'hui, la plupart des crypto-monnaies, leur valeur, c'est tout simplement dépend de, combien de quel prix les personnes sont disposées à payer pour cette crypto-monnaie. Mais euh, il y a de plus en plus donc, des, des crypto-monnaies qui en fait sont euh, backées avec euh, des frais ressources. Donc dans, dans le cas de. Bah, des, des, des crédits carbone, c'est parce qu'il y a le crédit carbone derrière. Le jour où on fait une crypto-monnaie qui représente un kilowatt d'électricité, en fait, elle représente ce kilowatt d'électricité, donc la valeur dépend de ce qu'elle représente. Tout en sachant qu'évidemment, s'il y a un marché, eh bien, très possiblement, il y aura aussi l'aspect spéculatif qui, qui s'instaure. Donc, on, on peut, on, du moment qu'il y a un marché décentralisé, on ne peut pas éviter ça. Euh, la chose intéressante, je pense, c'est que justement, donc, puisque avec la blockchain, on peut d'une certaine façon... Euh, déconnecter donc, le, la couche technique qui est donc le transfert d'énergie avec la couche commerciale qui est l'achat de cette énergie, on peut en fait créer donc, ces, ces, ces crypto-monnaies ou ces tokens, comment on veut les appeler, qui en fait vont qualifier des électrons. Même s'ils ne sont pas directement associés avec l'électron, d'une certaine façon, d'un point de vue commercial, peu importe, et en fait, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut représenter donc, des électrons sur cette couche fictive, mais qui en fin de compte, c'est la, la couche qui compte, parce que c'est celle qu'on va, qu va utiliser pour, pour, commercer, pour commercialiser. Et euh, par exemple, ben, on peut créer donc, un électron qui provient d'une énergie euh, renouvelable, un électron qui provient d'une autre énergie renouvelable, et qui auront peut-être des prix différents. On peut aussi, par exemple, avoir des électrons qui sont qualifiés selon de la localité d'où ils ont été produits, et donc moi, en tant que consommateur ou en tant que producteur, je peux, euh, je peux décider quand je consomme mon énergie, je peux décider exactement quel type d'électron je veux consommer, même si en fin de compte, c'est toujours de l'énergie, mais c'est pas grave. Mais je vais aller récompenser les personnes auxquelles je veux vraiment me, me focaliser. Et je pense que là, c'est vraiment où on peut avoir, donc, pour, pour retourner un peu dans le, dans le thème de Wishare, c'est là où en fait, les, les villes ou les municipalités elles peuvent, elles peuvent jouer un rôle important, dans la mesure où en fait, elles peuvent subventionner certains types de, certains, certains types de consommation, euh, surtout notamment donc, la consommation locale et surtout la consommation d'énergie renouvelable au niveau local, Um, et par exemple, il y, y a Bouygues qui a, qui a fait avec um, Bouygues Immobilier, avec Stratum, qui ont commencé à faire uh, cette uh, pilote encore à Lyon, à Lyon oui. avec uh, donc des points de loyauté, qui vont donc en fait incentiviser les, les consommateurs à, à sélectionner certaines typologies d'électrons. Et qui en fait vont gagner ces points, qui en fait lui permettent d'aller de, de, de consommer dans les, dans les commerces locaux. Donc, en fin de compte, la ville, elle peut, grâce en fait à cette nouvelle technologie qui permet de qualifier l'énergie, euh, elle peut créer des systèmes qui vont plus ou moins encourager certains comportements plutôt que d'autres, ou décourager d'autres comportements, euh, de façon en fait à créer cet écosystème qui. Petit à petit, en fait, on va commencer à... Si moi je commence à uniquement vouloir acheter des électrons locaux renouvelables, en fin de compte, ben, petit à petit, l'écosystème d'énergie renouvelable locale va, va s'émanciper. Et donc on peut vraiment changer en fait, la structure au niveau, au niveau de la ville ou de la municipalité, on peut changer la structure de, de consommation énergétique, tout simplement en, jouer, en jouant sur euh, des systèmes de, de théorie des jeux et des incitations économiques. Bon, des perspectives quand même assez euh, vastes, on va dire, on ne sait pas à quelle allure ça, tout ça va se mettre en place. Alors, est-ce que euh, le sujet quand même de la consommation d'énergie de la blockchain, qui veut commencer à en parler Pascal peut-être Il faut bien commencer par quelqu'un, je ne sais pas si tout le monde a quelque chose à dire. Je pense que c'est ce une vraie là. question, mais qu'elle se pose pas simplement pour la blockchain, elle se pose de manière beaucoup plus générale hein, par rapport à la digitalisation de notre économie et de nos modes de fonctionnement. C'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, tout ce qu'on utilise, blockchain compris, consomme de l'électricité. Et donc forcément, on a des besoins beaucoup plus importants en électricité. Et effectivement, on a quelque part un paradoxe qu'il va nous falloir gérer pour arriver à à la fois avoir des systèmes durables, comme on a discuté maintenant, hein, qui permettront effectivement de favoriser des échanges locaux d'énergie, des systèmes décentralisés, des villes propres de la mobilité, et une consommation d'énergie maîtrisée. Il voilà. y a beaucoup de débats sur, euh, finalement, euh, euh, je dirais, euh, le niveau de consommation de l'électricité dans la blockchain, je pense qu'on n'en sait pas grand-chose, en fait, finalement. Et par contre, il y a un sujet qu'il faut remettre au bout du jour, hein, qui est simplement l'efficacité énergétique, dont il faut absolument parler, et c'est un sujet dont on ne parle pas suffisamment, de mon point de vue, en France. Alors moi, j'ai découvert récemment en assistant à une conférence justement sur Lyon Confluence, où ils ont spontanément abordé ce sujet-là en disant qu'effectivement, c'était quand même difficile de parler d'efficacité énergétique sans mentionner la consommation de, de la blockchain. Mais alors, alors moi, je suis incapable d'expliquer. Je ne sais pas si vous. Apparemment, il y a plusieurs types de blockchains avec des consommations énergétiques très variables. Et on peut choisir justement celles qui sont le moins consommatrices. Oui, je pense que utiliser Bitcoin pour, euh, pour, pour euh, générer des, des carbon credits, ça serait absolument absurde. Parce que ça n'a... Enfin, tout, toutes les blockchains qui sont basées donc, sur le même mécanisme de Bitcoin, qui est le proof of work, en fait, elles consomment une énergie incroyable. C'est probablement pas la bonne solution. Euh, il y a, en fait, il y, a, il, y a, il y a déjà plusieurs blockchains qui existent, qui utilisent donc des mécanismes alternatifs, donc proof of stake. Hum, et en fin de compte, d'une certaine façon, donc le proof of stake, il est basé sur l'identification des, des nœuds. Donc le proof of work, c'est un mécanisme extrêmement élégant techniquement parce qu'il permet en fait un réseau ouvert de n'importe qui peut participer au réseau sans devoir s'identifier et il ne peut pas tricher parce que la seule façon de tricher, c'est de consommer énormément d'énergie, donc c'est extrêmement coûteux. Dans les systèmes proof of stake, en fin de compte, du moment qu'on identifie les acteurs, en fait, il le, n'y le, a plus besoin de tout cet effort computationnel. Et d'une certaine façon, quand on parle de l'énergie, de toute façon, on va devoir identifier les... les les habitations, on va devoir identifier les smart meters parce qu'on veut s'assurer justement que si je suis en train d'injecter de l'énergie, je veux savoir d'où provient cette énergie, je veux justement la qualifier et donc savoir m'enregistrer parce que j'ai un panneau solaire et je suis donc un producteur d'énergie dans ce système donc d'une certaine façon c'est presque naturel d'utiliser un modèle qui n'est pas ouvert à tous mais qui est ouvert uniquement aux personnes qui s'identifient et qui s'enregistrent euh, avec l'addition que euh, bon, on parle donc justement de cette décentralisation, mais en fin de compte, dans, dans beaucoup de cas, toujours, la centralisation est toujours plus efficace que la décentralisation. Donc je pense qu'il faut aussi essayer de se poser la question, est-ce qu'on veut vraiment cette décentralisation complète Ou est-ce qu'on veut se limiter plutôt à des systèmes de consortium dans lequel peut-être il y a une microgrid qui va interagir les unes avec les autres, qui va ensuite avoir un, un système où tout est agrégé qui va ensuite transacter avec un autre consortium. Et donc, on peut créer en fait, des modèles qui sont hybrides, qui s'interconnectent dans, certaines, certaines, euh, dans certains quartiers ou certaines communautés qui veulent être complètement décentralisées, par, par, par choix, soit par un choix de besoin, parce qu'il n'y a pas une infrastructure, soit parce qu'ils euh, préfèrent une, une gouvernance décentralisée. Mais dans d'autres systèmes où en fait, les gens sont tout à fait OK d'avoir un, un, un opérateur qui va, qui va centraliser la gouvernance, donc d'avoir des systèmes de consortium qui sont en fait à selon des, des besoins des, des habitations, des quartiers, etc. Et on peut moduler, on peut trouver quel est le modèle le plus ou moins efficace, mais tout en sachant qu'en fait, du moment qu'on s'éloigne du modèle de, de proof of work, je pense que les, les problématiques énergétiques, c'est pas vraiment ça le problème, le ouais. problème c'est plutôt que, est-ce qu'on veut installer un smart meter dans chaque maison, et il y a la complexité aussi. Ah bah nous on que... veut, hein. vous êtes mmh. au courant, en France on va en avoir, va en chacun 2021 en principe ça va être terminé normalement. Est-ce que vous voulez dire un mot sur cet aspect consommation énergétique de la blockchain Oui bien sûr, parce que c'est vrai que c'est un sujet important pour nous, euh, on fait pas de la compensation carbone pour nous-mêmes compenser beaucoup plus, euh, ça s'applique à la blockchain, euh, nous c'est pour ça aussi qu'on utilise Ethereum qui est une des technologies de smart contract qui est moins, moins coûteuse en énergie et euh, sur le plan du digital aussi on s'est beaucoup posé la question sur comment on va construire notre application parce que si on vous propose une application qui euh, par exemple vide vos, la, la batterie de votre téléphone en deux heures euh, et que vous devez le recharger trois fois plus souvent c'est pas intéressant non plus ça, tout, le, tout le concept se perd quoi donc c'est un sujet important pour nous sur lequel on travaille. Après, c'est vrai que c'est assez difficile de trouver des solutions alternatives. Donc on essaye au maximum de limiter l'utilisation d'énergie dans notre propre développement. Merci. C'est un sujet qui vous inspire, Lorena Forcément, en effet, vu qu'on est dans l'impact climatique des entreprises, vous savez que c'est une question qu'on s'est posée avec notre développeur. Donc en effet, nous aussi, on passe par Ethereum. Après c'est vrai que justement c'est toute la flexibilité du bloc dans le sens où une entreprise peut soit décider de produire un bloc à chaque fois qu'elle a un document ou un claim ou quelque chose à enregistrer sur le registre, ou elle peut décider de consolider tout cela, plein de documents, plein d'informations dans un seul même bloc qui resteront dans leur ensemble de la même manière infalsifiable. Et donc moins consommateur d'énergie. Moins voilà, il y a de blocs, moins seulement. d'énergie. On à comprendre ça quand même. Bon, merci beaucoup. J'aurais une question oui, à ce sujet, si je peux, en étant sur l'estrade, poser une question. En fait, je m'étais jamais posée. vous êtes le seul, mais vous arrivez quand même à en faire. C'est incroyable. <rire> -y. Non mais je, je, je, je découvre le problème, je m'étais jamais posé la question de la consommation de la blockchain et donc ça me fait venir une question en vous entendant répondre. Euh, en fait la blockchain c'est un substitut de quelque chose qui existe déjà aujourd'hui, on mesure des flux, je prends le bitcoin tout simplement, aujourd'hui on, on a des pièces et euh, ça coûte aussi beaucoup d'énergie de frapper une monnaie, de, de, de, de prendre du papier, de, de le transporter dans ma poche, ça me coûte de l'énergie, je dois manger pour porter mes pièces j'ai un rendement énergétique personnel qui vient de la nourriture. que Et, et donc, est-ce que euh, ce dont vous parlez, par exemple, Primavera, euh, vous disiez que euh, ça consomme énormément si c'est euh, un, un type de blockchain plutôt qu'un autre. Est-ce que ça va au-dessus, ou peut-être d'autres qui savent, est-ce que c'est au-dessus du process auquel ça se substitue, ou est-ce que de toute façon c'est en dessous et on cherche encore à améliorer Ouais, Est-ce qu'il faut raisonner en surcoût ou en ouais, coût Parce que c'est une substitution, en... ce n'est pas une création d'activité. Enfin, je ne pense pas que la blockchain est en train de substituer la création de la monnaie, déjà. Mais bon. euh, non, c'est plus que le concept même de Proof of Work en fait, est basé sur le fait que plus le temps passe, plus il faut consommer de l'énergie pour arriver exactement au même résultat. Donc c'est quelque chose qui n'est en fait, pas vraiment sustenable à long terme. Et euh, je veux dire... On peut réduire les coûts, mais la, le, le problème fondamental, c'est tout simplement de trouver un mécanisme qui va obtenir les mêmes résultats donc de l'immutabilité, de l'incorruptabilité, de, de, de la traçabilité, mais sans utiliser ce mécanisme qui, en fin de compte, c'est un mécanisme qui, est, qui était conçu de façon géniale. Mais enfin, la conception de ce mécanisme, il est, il est, il est, il est très élégant mathématiquement, mais d'un point de vue énergétique, il ne fait aucun sens. Donc après. Peut-être qu'il peut qu y a des systèmes encore pires, mais ce n'est pas, pas la seule question. La question c'est, est-ce que ça fait sens d'utiliser ce système, alors qu'on sait qu'en fait il y en a plein d'autres hein, qui fonctionnent déjà, et qui, qui n'ont pas, le le, pas la même typologie de problème. Merci. <rire> merci merci à, vous, à vous tous et toutes, je ne sais pas comment faut que je dise, merci à vous seuls et vous toutes, et euh, nous avons une dizaine de minutes, un peu moins, pour prendre des questions dans la salle, I think you can ask questions in English, and everyone is uh, able to answer in English if you want to. So, Coming back to the actual question of this panel, can the blockchain save the climate, yes or no? Um, could you answer this with yes because or no because? AI. If we manage to convince the administration to, um, okay, yes, if so, it's not yet. Today, no. Tomorrow, yes. Is that enough as an answer, or you want me to elaborate? I'd say yes, also, but not alone. Uh, blockchain is one of the answers, but it cannot work alone and. Not, it's not going to solve all the problems. So, yes, if it works with other technologies, other ideas, other initiatives. Yes, it depends on your scope of application. As for the platform, what we aim to do with the blockchain and uh, uh, well, this, um, gaining back the, the confidence and the trust of the of the public towards. Uh, companies engagements and activities is that today there is a kind of um well it's really hard for a company to engage in an initiative if you know that already that you're going to be bashed for what you're doing because there is always like so much skepticism so giving back this trust at least at our level we hope to make companies more confident and to engage even more in more sustainable practices within their supply chain and therefore to have a lower environmental impact on the climate as part of it. I'm sorry, but I really want to say no. But uh, I feel bad. But I'm going to say no. Um, I don't think the blockchain is going to save the planet at all, personally. I think renewable energy might save the planet and uh, blockchain might help some kind of Might provide some kind of incentivization. Might also help at the level of uh, governance, but that's pretty much about it. Like I personally, I think there is a lot of um, a lot of confusion being made between autom automatization and like you know smart meters, smart grids, etc., which are wonderful. And I don't really need a blockchain in order to operate. You can actually have it really well done in a centralized system. The difference with the blockchain is that you're actually governing the smart grid in a distributed manner. I don't think this is really what is going to save the planet, but I think in some way it does provide um, a better model. Right? But uh, I think like, just focusing on the technology is really like the blockchain doesn't really add much except at the level of the trust and the governance. But the real innovation, the real technical innovation that actually contributes to saving the planet has nothing to do with the blockchain. I agree that renewable is uh, probably one of the key to save the planet and with a more efficient electricity system and mobilities. And for my view, is probably that blockchain is one of the tools that could be accelerate the deployment of that technologie, et mobilités. Yes. Euh, oui. En dehors de la consommation d'électricité, un autre problème des blockchains, c'est le nombre de transactions par seconde qu'on peut faire, qui est limité. Alors, je crois quelques milliers par seconde, ça dépend des... Des, des blockchains, est-ce qu'il y a suffisamment de capacité pour justement allo allouer pratiquement électron par électron euh, sur des écosystèmes qui sont, enfin, sur des, des territoires géographiques qui, qui sont très très grands, très répandus Qui veut répondre à ça On verra. Non. Non. Il n'y a pas act, cette capacité. Enfin, Aujourd'hui non, mais le problème c'est aussi ça c'est que Aujourd'hui, la technologie blockchain, c'est génial pour faire des POC mais euh, en fait, y a pas, y a pas, on ne peut pas rentrer à l'échelle. Mais c ça ne veut rien dire, parce que d'ici six mois, un an, il y aura une nouvelle technologie qui arrive, etc. Donc, ce n'est pas ça le problème. Euh, le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est intéressant de tester et d'expérimenter avec cette technologie, mais on ne peut pas... On ne peut pas s'attendre à ce que effectivement ça va. Enfin, Aujourd'hui, c'est au niveau d'une centaine de transactions par seconde, c'est absolument rien du tout. Euh, après, c'est pareil, la question c'est est-ce qu'on veut que tout soit mis directement de pair à pair au blockchain ou est-ce qu'on veut utiliser la blockchain plus au niveau des substations Est-ce qu'on veut créer des consortiums où en fait on va agréger tout simplement plein de transactions par-à-pair pair qui ne vont pas utiliser la blockchain et utiliser la blockchain uniquement à certaines sections pour enregistrer les balances entre différentes microgrids, donc il y, y a plusieurs mécanismes qui peuvent être conçus, mais aujourd'hui, l'idée d'avoir un système complètement pair-à-pair, d'une -à -pair à habitation à l'habitation, uniquement basé sur les blockchains telles qu'elles existent aujourd'hui, ça ne va pas aller très loin. Quoi. Merci, une autre question, peut passer le micro derrière vous, merci. Pardon donc, euh... Ah pardon, il y a une question d'abord, allez-y, allez-y. Ok. Ok. Um, I wanted to continue that question on the big question: if the blockchain can save the climate, um, and rather ask the question: if how how do you estimate the chance of actually blockchain-enabled organizations destroying our climate? Um, distributed autonomous organizations going random and starting um, well, just producing a lot of stuff that we don't need, or you know, they're they're also other prospects possible possibilities at least and um, just to add to this I mean you were talking about how blockchain could make the energy sector more efficient which is a great thing um, but energy is not the only thing that's destroying our climate and um, yeah so do you have ideas that blockchain technology can actually help um, us disempowering those organizations who right now well Um, seem to enable us to consume more and more and even push us to consume more and more. Do you think um, there's also well possibilities in this direction? Thanks. Who wants to answer this? Usual suspect. <laughs> I, will, I will invite you to look at the proceedings of a conference that was a few months ago in London, which was blockchain and existential risk which was basically talking about all the possible drawbacks of blockchain technology and how it's, it has the potential of eliminating humanity. Um, it's kind of interesting on an intellectual uh, discovery, but of course, I mean, it's a technology, and, um, you know, like every other technology, you can use it for very great things and really terrible things. The same thing with artificial intelligence. It might save the planet. It might destroy the planet. Um, I think it's... It's really important that we actually look carefully at what are the good uses of this technology. And, uh, you know, I'm pretty sure there will be people that will use the technology for doing bad things. This doesn't mean that we should just ban the technology or that we should get rid of it. On the contrary, it means that we actually should try and move fast and actually push the, the technology in the right direction. Merci. Euh, bon, je vais en rajouter une couche avec un autre aspect. Euh, je trouve une certaine ironie dans la blockchain, qui est un genre un registre, en registre fait, qui ne fait que s'allonger et euh, que j'appellerais d'une certaine façon une pollution numérique. Donc en fait, on se dit qu'on va sauver le climat, mais en même temps on produit des données à l'infini qu'on n'efface jamais, au lieu d'utiliser une forme de stockage renouvelable plutôt qu'un stockage infini qui ne se renouvelle pas. Merci pour votre question qui va être la dernière parce que je pense que nous avons épuisé notre, le temps de parole qui nous est imparti. Qui veut répondre bon, D'une certaine façon, je pense qu'elle a précédé votre question. Hein. Je pense que vous voulez ajouter quelque chose. Certaine façon. Vous vous enfin, êtes exprimé déjà assez oui, clairement enfin, sur je... le sujet, je crois. Oui, je suis d'accord. Enfin, personnellement, moi, je, je, je, je répète, moi je me suis intéressé à blockchain l'énergie essentiellement parce que euh, enfin il y, y a quelques aspects qui me qui me touchent particulièrement et je pense que c'est la, la question de la modulation énergétique dans des conditions où soit il n'y a pas d'opérateur centralisé qui pourrait gérer la modulation de l'énergie soit dans le cas où en fait on ne veut pas dépendre d'un opérateur centralisé et donc c'est le concept des energy coops etc où il y a des, des, des des individus ou des groupes de, de maisons qui veulent se gouverner de façon décentralisée. Et ça, je pense que c'est deux, deux cas d'usage de, qui, en fait, font beaucoup de sens. Après, il y a évidemment tout, tout ce qui est dans l'enregistrement et donc la, la transparence et la comptabilité au niveau des transactions qui sont faites directement par les entreprises, de façon à avoir, en fait, un audit trail parfait de tout ce qui a été fait. Et ça, en fait, ça demande la pollution numérique. Désolée. Après, est-ce que cette pollution numérique, elle doit aller jusqu'à l'histoire du temps ou est-ce qu'on peut créer des blockchains qui sont un petit peu plus adaptées aux applications, donc notamment énergétiques Pourquoi pas euh, Aujourd'hui, le problème, c'est que si on veut la, les caractéristiques d'incorruptabilité et d'immutabilité, de, de, de, enfin, on doit se baser sur des blockchains existantes parce qu'elles elles fournissent en fait la sécurité, donc c'est Bitcoin ou c'est Ethereum, qui en fait, elles ont aussi tous les tous des des, des particularités qui ne sont pas des désavantages, mais c'est des particularités qui ne sont pas très utiles dans le monde de, de l'énergie ou de l'énergie renouvelable. Pourquoi pas, il faudrait essayer de concevoir une blockchain qui soit conçue exprès pour les applications, euh, pour l'échange et la modulation énergétique, pour l'enregistrement de certaines informations, etc. En fait, on est vraiment au, au tout début de, de l'exploration de cette technologie, et le problème, c'est que pour l'instant, parce qu'on fait des POC, on utilise une technologie qui a été conçue pour un système financier et on va l'utiliser pour enregistrer des informations sur, le, sur, le, sur les carbon credits. Elle n'était pas conçue pour ça, et donc évidemment, il y a beaucoup d'inconvénients. La question, c'est est-ce que, est -ce que cette technologie elle a des avantages Quels sont les avantages Et lorsqu'on identifie clairement ces avantages, essayons de concevoir une blockchain qui soit conçue pour ces applications. Et ça sera une, une blockchain qui probablement ne ressemblera pas du tout à la blockchain de Bitcoin. Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Merci à vous pour votre euh, intérêt. Merci aux intervenants. Je